Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 279 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Hot Pinball Trees, qui est un jeu qui me fait bien rigoler rien qu'au nom et rien qu'à la vue. Voilà, c'est Hot Pinball. On fait pas souvent des jeux comme ça, mais il y en existe tout un paquet sur Steam aussi, et, euh, et même en dehors de Steam. Et bah du coup on va y jouer, puis on va voir, on va voir ce que ça donne, j'y ai pas encore joué, je sais pas du tout, je sais euh, juste qu'on peut jouer avec la manette, parce que je l'ai activé et que je teste toujours, euh, et que là, ben, voilà, ça va être un jeu soi-disant sexy, alors est-ce que vous repartirez de cette vidéo en ayant bordé, je sais pas. En tout cas, euh, on va au moins avoir découvert un jeu. D'ailleurs, vous vous remarquez que quand je sélectionne New Game, il y a un petit pixel de merde. Alors, j'ai pas la souris du coup. Il y a un petit pixel de merde. Il est super mal fait. Là, déjà, voilà. déjà, c'est de la grosse merde. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Car Wash, Moulin Rouge, Beach. Ok, on a trois niveaux. Ben, on, va, on va sûrement tester les trois hein, pour voir ce que ça donne. Car Wash. Alors, avec la manette, c'est bien, c'est logique hein, pinball pour voilà. Alors, on fait une petite visite du terrain, il y a une voiture euh, qui se lave. Voilà. Et puis on est parti, je lance la bille en appuyant sur A. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Ouf on ressent la vitesse Youhou Alors les trucs sont formés, il, il, il y a des images de bisous sur les, sur les, les tokers là. Je sais pas si on peut perdre ou pas facilement, je ne sais pas. En tout cas la bille il y a des mouvements qui sont pas normal. Kizou. Est-ce que vous avez entendu le bruit qui vient de se passer quand la bille est ressortie On aurait dit qu'elle sortait d'un anus ouais. Donc voilà, j'ai perdu ma première bille. Ah, et on est reparti. Ok, ok, la balle elle est tombée. Il faudrait que j'aille là-bas où il y a les flèches vertes. Ah, bah, balle sauvegardée encore parce qu'elle est tombée comme une grosse merde. Ok, elle est retombée comme une grosse merde. Ouais, bon, euh, allez, on relance la bille, on doit en avoir trois. Ah non, il y en a 5, ah, Ball left, 5. Et eh ben c'est pas... Alors ah, c'est vraiment pas super rapide. Hein. C'est un peu lent. Oh putain Il faut que je passe dans le truc là bas vert mais putain c'est un truc de ouf comment tu veux que j'y passe C'est déjà hardcore pour un pour ce level quoi Ok tranquille Les trucs qui se jettent entre eux Allez, hein, On fait un petit ping-pong on fait un petit tennis Entre nanas En plus c'est des nanas sur les sur les bumpers De toute il y a des nanas partout hein. Comment Il y a des gens qui, qui ont développé ce jeu. sans dit, tiens. Ah, oh, putain, les bruits sont glauques. Les bruits, écoutez, c'est des bisous, des des trucs des gouttes qui tombent, je sais pas où. Ah, des... oh, c'est glauque à souhait, quoi. Non, non, non, non, non. Oui, oui, oui. Bah, ball lost. Hein. J'ai perdu ma boule Ah, oh, putain. Putain, ce bruit de bisous qui est dégueulasse. Mmh. Ah oui d'accord, moi aussi je t'aime. Elle vient de me dire I love you. Ah oui, I love you, I love, you", I love you, baby. Oh oui. A mmh. chaque fois que je tape dans un bisou, ça fait un bruit de bisous. Ah la balle a été perdue, encore une balle. Je serais pas passé une seule fois dans le truc vert. Ah oh, putain, ça vit brouiller. Ah oh, ta mère. Elle a tendance à beaucoup tomber dans le, dans le vide, hein, la balle quand même. Hein. Non, ah bah oui, voilà. Et voilà. Game over. Euh, quitte tout menu. Et on va se sélectionner un autre niveau. Allez, on va voir si les autres sont plus intéressants. Moulin rouge. All night. Allez, c'est parti. Moulin rouge. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le moulin rouge On a le, bah, le moulin déjà. C'est pas mal. Des nanas avec des franfrous, là. Des du, du, du, du, du, du. Hop. Hop. Alors, il y a les portes du moulin rouge. Là où, là où il y a des bisous. Alors bon, attendez, écoutez, hein Je crois qu'il y a un mug. Vous l'aimez ce bruit. Hein ouais, je crois qu'on va quitter tout menu. Hein voilà, voilà, on va essayer de se refaire un petit moulin rouge vite fait. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un jeu de merde, hein. Il a été fait avec le cul, comme il dirait. Sale. La la la, la la, la <rire> la. Ball save. En fait, elle passe plus de temps. Attends, là. Ok, ok, la balle, elle tombe. Je, je crains un autre bug de balle. Ball ok. Ok, ok. You are sexy. Dessayez... Oh. Ah, ouais, d'accord. Ok. So Ça va vite, hein. Right. Ce, ce niveau est infaisable, en fait. Ça fait que de tomber. Il y a des mauvaises chutes. Puis la balle a rebondi, comme une grosse salope. Oh. Mon dieu oui, je suis sexy. Elle fait que de me dire que je suis sexy, mais ça me fait absolument pas vibrer, dis donc, quand elle me dit ça. Combo! Super combo! Super combo! Super! Il y a une femme qui vient de jouir dans mon oreille. Allez, ah, on continue. On va essayer de faire un bon score. Là, j'ai 6 millions. Je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, je l'ai fait. Ça rigole pas là-haut. Là-haut, ça fait du score. Oh oui. Ça bump, ça bump. Oh, yo. En fait, vous mettez plus de temps à attendre que la balle retombe. Oh, non. Attendez, quand ça retombe du, du, du circuit, là, ça va directement dans le, dans le vide. Oh mon dieu ce vieux circuit, en fait le premier était impassable, mais celui-là est vraiment mauvais. Ah oh, putain. Mmh. You are sexy. Combo. Combo. J'aime bien le combo. Il est bien fait là, le combo. Yo. -oh. Yo la puissance de la balle Elle est rapide, elle est rapide Super combo, combo. Est-ce qu'il y a un méga combo <rire> <lost. Game rire> over. Ah, j'ai fait type mon name. J'avais pas vu tout à l'heure, j'avais dû appuyer sur... Sylvanus. C'est moi. Bon. Allez. On va se quitter tout menu et on va choisir la plage, le troisième terrain de ce super jeu que je vous recommande, effectivement, si vous voulez vous ennuyer et avoir un jeu de très mauvaise qualité sur lequel vous pouvez, les balles peuvent se bloquer. I love you. I love you. Putain, bitch, elle s'en boutique à poil. C'est les bitches, mais pas dans le même sens, putain. Oui, monter dans le phare, ma balle. Allez, monter au phare. Oh, en plus, il y a les bruits de l'eau et tout, genre genre, elle, elle nage quoi. Mais le truc de Microsoft il est beaucoup plus mieux fait. Ah que ce truc de merde quoi. Il faudrait qu'on se fasse un, la vidéo sur Pinball FX de Microsoft. Bon, bah, du coup, j'avais eu en, en bundle, j'avais eu 2-3 de, de, de, de, de, de, de, de terrains parce qu'ils coûtent tous un bras. Il faut qu'ils coûtent 5 euros à chaque fois, chaque paysage. Euh... Enfin, chaque plateau, on va dire. Oui Combo. Combo Oh putain il y a un, il y a un, il y a un sticker là je l'avais pas vu Ah il a à l'avantage ce terrain d'avoir ça Elle est où ma belle Oh putain Oh putain Des bisous des bisous la balle va dans de, des directions qui n'ont rien à voir avec la, les endroits où je les tiens. Hi. Hi. Elles sont crues à, elles, elles cru à il ouais, les filles quoi. Oh putain J'ai plusieurs balles Plusieurs balles Oh ça va chier Ah bah non ça chie pas du tout Non ah, J'en ai déjà perdu une et j'en ai perdu deux aussi donc voilà. Tadam Là. Ah oui. Je fais des petits plongeons, des petits bisous. Des petits bisous dans le plongeon, des... Des... des... des plongeons dans le bisou. Oui, monte au phare. Allez, montez au phare. Ouais. Comment Je suis sûr qu'il allait. Quoi, oh, con, il s'est passé quoi, là Il y a eu... Kickback. <rire> Je sais pas ce que ça veut dire, kickback. Allez, dernière balle. Dernière balle pour ce jeu de ouf. Je vais pas vous faire supplice plus longtemps. Oh, putain, qu'est-ce que c'est que ça Allez, hop oui, oui, monte au phare. Non, non, c'est pas assez fort. Et elle redescend du phare. Kick -ball. Kick -ball. Ah, c'est ça le kickback Allez, allée est, est deux fois dedans, quand même. Elle a été renvoyée, elle est revenue au kickback. Et eh ben ah, tu crois que je peux rentrer dans le phare, là, par là Par en bas, là J'y jamais, c'est euh, ma dernière balle. ouh, ouh. En plus, c'est une bille qui brille bien parce qu'à chaque fois qu'elle passe, on, elle, on la perd de vue parce qu'elle reflète son, le dessin qu'elle a refait. YOLO la balle pas, pas trop vite Oh oh Oh oh Elle a des directions qui n'ont aucun sens quoi Par rapport à là où vous la. Voilà, regardez, regardez Voilà. Ah, what ah, the fuck Même quand elle rebondit, c'est what the fuck Putain, il est à l'intérieur là C'est quoi ça Et pourquoi je vois pas l'intérieur Ok. Ok. Ball Lock Game over. Game over. Et voilà pour ce jeu. Quitte tout menu. On va faire back. Et on va regarder les crédits. Voici. Les noms des gens qui ont fait cette horreur, mus euh, pas musicale parce que la musique est sympa, par contre sonore, euh, les petits sons graphiques. Euh, voilà, voilà, voilà. Ah, c'est eux. Il y a des gens, il hein, y a des gens. Ah, la musique est SFX. Arek Reja. Bien du s'éclater quand même. Fancy Beat, évidemment. On <rire> entend des voix de femme. Donc voilà pour cette vidéo de Hot Spinball Trees. voilà il fallait au moins faire un jeu, un jeu de temps en temps comme ça. soi disant sexy, euh, qui fait pas bien, qui, qui excite pas grand monde à part, à part le développeur. Euh, moi euh, si j'étais une entreprise j'aurais jamais mis mon nom là sur entre les deux femmes là, tu vois. Voilà. Et puis hein, j'aurais pas mis mon nom dans le crédit si j'étais développeur non plus. Hein, voilà. Euh, voilà. J'ai pas grand chose à dire, ce jeu est bizarre, mal fait. Il faut plutôt vite fait, je pense, avec des bugs. <rire> voilà, <rire> des bugs de balles. Ça m'étonnerait que je vous voyais jouer, à part pour le fun. Vous me disiez, oui, je vais jouer euh, ce jeu-là. C'est franchement, c'est ma passion de faire des concours. Hein. La merde, quand même. Bon, voilà. À moins que les femmes vous aient excité, mais euh, de rien que euh, ouais, graphiquement. Celle de gauche, peut-être. Enfin, celle de droite, regardez-moi sa tête, quoi. Burk. Euh, non même enfin, non, même celle de gauche, c'est dégueulasse, tout est dégueulasse, désolé, je dis vague, vague, bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, euh, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, avec des pouces, avec des pouces à, à l'envers si vous n'avez pas aimé, hein, parce que c'est vraiment de la merde, après ma vidéo en elle-même, hein, si vous avez aimé, mettez quand même un petit pouce, quand même un petit pouce en l'air, et puis sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, salut